Bonjour, aujourd'hui on va parler d'artefacts et cela me réjouit pour deux raisons, la première c'est que dans sa forme du moins, le jeu ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir ces derniers mois, la deuxième c'est qu'il me donne un excellent prétexte pour revenir à mon premier amour qui est TTS, Tabletop Simulator, certains se souviennent peut-être de l'époque où à défaut d'avoir des prototypes, je ne présentais que des captures de ce logiciel. Alors soyez rassurés, j'aurai bien sûr l'occasion de vous montrer dans les semaines à venir le prototype dans toute sa splendeur, un prototype d'ailleurs assez réussi et plutôt bien fini, mais il me paraissait plus rapide et plus vivant de vous présenter les concepts du jeu de manière virtuelle. La campagne Kickstarter d'artefacts dans un mois, je vous ai mis en description un lien qui vous permet de vous tenir au courant de son actualité. En attendant, découvrons ensemble ce qu'il a à nous proposer. Artefact, c'est le premier jeu de Frank Bovet. Dans celui-ci, vous incarnez un artefacteur dont l'objectif est de remporter une compétition décennale de l'artefactorum et ainsi passer au rang de maître. Il vous faudra donc pour cela gérer vos ressources et votre temps au mieux dans votre recherche des meilleurs artisans, avant le jour fatidique où vous mettrez votre artefact à l'épreuve de ceux des autres participants. Frank Beauvais a voulu dans ce jeu réunir le meilleur des deux mondes, l'aspect Eurogame que l'on va retrouver pendant les phases d'assemblage de la machine, et le côté plus améritrache pendant les phases de combat. Il s'agit donc d'un jeu à la fois modulaire, et je vais en parler, mais également d'un jeu ambitieux qui peut facilement, dans sa forme ultime, vous occuper un week-end entier. On se retrouve donc dans le mode tabletop simulator d'Artefacts, euh, en tout cas le, la version publique que vous allez pouvoir télécharger et que je vous conseille de télécharger pour découvrir et apprendre le jeu. Artefacts est un jeu qui se découpe en deux phases bien distinctes et donc que je vais brosser aussi bien distinctement pour essayer de vous en donner un, un aperçu. Euh, la phase qu'on va découvrir en premier c'est la phase de combat, vous comprendrez très vite pourquoi. Je précise tout de suite que, comme tout ce que vous allez voir là dans les, dans les semaines à venir, euh, on est sur du prototype. Malgré tout, Franck Bovet, l'auteur, a, a travaillé 6 euh, ans, si je ne dis pas de bêtises, sur ce jeu avant de, avant de le lancer, donc donc est quand même sur quelque chose d'assez avancé, je crois qu'en termes de règles on n'a pas beaucoup de changements à attendre avant la fin de la campagne donc quelque chose quand même de quasi final mais qui peut encore subir quelques petites modifications. La phase de combat donc, celle par laquelle on commence tout de suite, c'est celle à laquelle vous allez devoir vous frotter pour découvrir les règles du jeu. C'est celle qui va vous enseigner comment fonctionne une machine, un artefact, dont elle a besoin, euh, ce qui la rend plus fort, plus faible. Et donc c'est ce qui vous permettra une fois que vous maîtriserez cette phase là, euh, de passer en mode compétition, de découvrir tout le reste du jeu et la phase d'assemblage, de, de construction que nous on verra dans une deuxième partie de vidéo. Alors je vous parlais de, de jeux modulaires, modulables et ça se vérifie déjà maintenant puisque cette fameuse phase de combat qui normalement conclut une session qui se trouve après toute la la phase de préparation, de construction, etc. Euh, C'est un jeu à part entière. Vous pouvez juste sortir le petit plateau d'arène qui est qu au milieu, euh, sortir les tuiles artefacts et puis vous lancer, soit pour faire une partie rapide, soit pour expliquer le, le, les bases du jeu à quelqu'un. Il y a deux modes possibles. Soit vous utilisez des points de construction, chacun a un certain nombre de points donnés et avec ces points-là bah, vous allez assembler un, un artefact à votre goût sans restriction euh, aucune. Soit si vous débutez vraiment ou si vraiment vous voulez aller vite, il y aura euh, fourni dans la boîte de base des artefacts illustres qui sont donc des artefacts légendaire préconstruit je vais m'en servir pour vous expliquer le, le fonctionnement d'une machine euh, ces artefacts là donc permettent de se lancer directement dans la partie alors qu'est ce qu'on trouve finalement est ce que ça s'emboîte ça s'emboîte plus ou moins bien je pense que je ne suis pas tout à fait ajusté qu'est ce qu'on va pouvoir avoir et faire avec cet artefact je vous le dis dans un instant je pense que ce cube est décidé à me résister donc on va rester comme ça Ici, on voit vraiment la machine en elle-même. C'est une, une vue du dessus, capot ouvert, entre guillemets. On verra qu'on peut ouvrir le capot tout simplement dans la, dans la phase de construction. Et on voit donc qu'un euh, artefact est doté de canons. Ce sont ces petites... Euh, ces, ces choses de la longue ligne. Il y a au bout des géodes. Les géodes, c'est ce qui sert à infliger des dégâts, des dégâts élémentaires. On a un cœur, bien sûr, au milieu. Et on a potentiellement... Là, il n'y en a pas partout, par exemple. Euh, si, il y en a partout. Des blindages. Les blindages, ils sont ici, sachant que de base, vous voyez qu'il n'y a rien dans ces emplacements. Donc le blindage c'est bien sûr important, tout est directionnel. A droite vous avez tout ce qui est cinématique, tout ce qui est lié au mouvement, puisque selon comment vous allez construire votre artefact vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Là on voit qu'on a des flèches, des flèches de direction, qui m'indiquent en fait tout simplement dans quelle direction mon artefact va pouvoir aller. Ça c'est moi qui décide de les mettre à ces endroits-là. Il n'y a pas besoin d'en mettre forcément partout, mais il est important d'en avoir quand même un petit peu dans toutes les directions pour être le plus mobile possible. On trouve donc des aiguilles. On trouve également des coefficients. Ce sont les flèches au bout qui servent à, à augmenter le nombre de, de, le nombre de mouvements possibles. Et là, au-dessus, vous voyez que, heureusement... Euh, cet artefact permet de se tourner à 90 degrés dans les deux sens, et c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'avoir d'aiguilles forcément partout, d'ailleurs ce serait beaucoup trop cher, coûteux en points, ou trop long en fabrication, euh, il suffit d'avoir de quoi manœuvrer rapidement, tourner rapidement, pour faire face à l'ennemi quand on en a besoin. Ici vont se trouver les points de vie de votre machine, qui là par défaut par exemple sont à 50, et très important bien sûr la jauge d'action, alors vous verrez que la, la façon d'utiliser les actions est très bien pensée, et demande vraiment une réflexion à l'avance. Mon artefact qui se trouve ici, nous avons des obstacles un petit peu partout, donc ils bloquent les tirs, qui bloquent la ligne de vue. Et normalement, alors là, le setup n'a pas été fait, mais on va mettre également euh, des, des boîtes bonus. Et ces boîtes-là, il faudra, pour gagner des points de prestige, soit les détruire, soit mieux, si possible, s'arrêter dessus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, avec ma machine pour, euh, si possible, récupérer des bonus et encore mieux, désinguer mes adversaires Je vais devoir utiliser des points d'action. Et en fait, on a tous, au départ, un certain nombre de cubes d'énergie dont on va disposer avec lesquels on va pouvoir faire certaines choses. Alors j'en prends un nombre complètement au hasard pour vous expliquer. La base c'est que pour effectuer une action, il faut avoir de l'énergie dans sa jauge ici. Donc une des possibilités d'action va être tout simplement de mettre des cubes dans la jauge. Et par la suite si j'effectue une action, eh bien, je glisserai le cube sur la droite pour dire que l'action a été utilisée. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ce nombre de cubes là il est primordial parce que si je veux tirer par exemple, il va me falloir utiliser un cube d'énergie pour tirer, mais également un cube d'énergie pour donc qui sera dans ma dans ma réserve ici, à mettre sur le canon pour l'alimenter. Ce qui veut dire que si je mets tous mes cubes d'énergie forcément pour avoir une jauge à 5 actions, 5 actions c'est super, hein, mais s'il ne me reste qu'un cube, encore une fois, chiffre pris au hasard, eh ben je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Sachant que si je tire, il faudra donc que je mette le cube sur le canon qui tire. Sachant que si je me déplace, il me faut mettre un cube d'énergie sur la flèche qui est concernée, l'aiguille pardon, qui est concernée. Donc il faut savoir être assez économe en action pour garder des cubes de réserve et les placer au bon endroit pour euh, faire les, les, les actions qui comptent. Il est bien sûr possible d'ajuster ce nombre de cubes pour en rajouter par exemple hein, au fil d'un tour si on a envie de, de se donner un petit peu plus de possibilités. Et il est possible aussi de récupérer l'intégralité des cubes qu'on a posés à la fois sur les aiguilles et sur les canons. En... Alors ça oblige à terminer son action mais en tout cas ça permet de récupérer tout ce qui est en jeu, sachant que par contre ce qui est dans la jauge ne bougera pas. Alors vous allez me dire, mais comment on sait comment on bouge, comment on sait qui tire quoi, comment Eh bien c'est tout simple, ça va se jouer avec des dés, des dés d'énergie euh, dont on va être doté au départ et euh, dont on va choisir les orientations. Ces dés, vous allez les poser sur le cœur et sur les géodes et vous allez en choisir l'orientation qui est extrêmement importante puisqu'elle va définir en fait la façon dont votre artefact s'est alimenté. Alors on a déjà le décentral, central, le décentral central il représente deux choses, à la fois la magnétosphère, c'est-à-dire le bouclier, et le moteur. Alors on va voir, on va jouer ça avec la face du dessus. Et la face du dessous, donc si j'ai 6 de magnétosphère, c'est-à-dire un gros bouclier, je n'aurai qu'un moteur de 1, c'est-à-dire que par défaut les mouvements se feront à 1. Alors évidemment avec les coefficients, après on peut booster un petit peu ça, mais j'aurai une machine qui sera assez peu mobile. Je peux choisir quelque chose comme 3 et 4 par exemple, 3 en bouclier, 4 en, en moteur, qui me permettent d'être un petit peu plus versatile. Ici c'est la même chose, sur la géode, si je mets un 1, ça veut dire que de ce côté-là, là, en diagonale gauche, nord-ouest, je vais avoir une portée de 1. Et alors le mettre comme ça c'est pas très intéressant puisque en fait les, les dés sur les géodes ne peuvent pas alimenter le cœur mais je peux le mettre comme ça et là ça veut dire que je donnerai 4 d'énergie également à la géode qui est ici donc l'idée c'est de relier toutes les géodes entre elles de la manière la plus intelligente possible pour profiter au mieux des bonus euh, qui vous sont permis et puis au niveau du cœur par contre c'est un risque récompense est-ce que vous voulez euh, un artefact qui soit très très mobile ou qui est quand même un petit peu de bouclier sachant que cette magnétosphère qui est au-dessus, qui est de 3 pour l'instant, n'est pas le seul paramètre à prendre en compte quand on est attaqué. Euh, les boucliers qui sont placés là sont le plus important, il y a différents types de boucliers, on n'ira pas dans le détail aujourd'hui. Euh, c'est ça aussi qui va bien sûr euh, protéger et faire la survie de votre machine. Une fois que je vais me retrouver à portée de tir de quelqu'un, d'un bonus, d'un adversaire, si je suis par exemple ici, vous voyez donc à une case là, donc c'est parfait pour, pour ma jotte de feu, je vais déployer tout simplement petit tapis qui me sert à calculer mes, mes points d'attaque alors là sur TTS ça fait très euh, très calcul savant au final c'est c'est assez simple c'est fonction tout simplement de, de la géote que vous avez de la défense éventuelle de l'adversaire du type de canon que vous avez aussi puisqu'il y en a plusieurs différents même si on ne le voit pas sur mon artefact qui illustre vous qu'il y a plusieurs types de canons plus ou moins efficaces et en combinant tout ça on va voir le nombre de dégâts que vous faites sachant que les dégâts infligés à l'adversaire enfin le fait de détruire des adversaires et le fait de, de détruire ou de récupérer des bonus sont ce qui va vous faire progresser sur la piste de prestige qui est ici rassurez vous ça va très très très vite. Et, euh, et les échauffourées sont nombreuses. De la même manière, donc l'adversaire sortira son plateau de défense et par rapport au bouclier qu'il a sur les côtés, ici vous voyez le type de bouclier qu'il peut avoir, le type de résistance qu'il peut avoir aussi puisqu'on a on peut équiper son, son artefact euh, de résistance élémentaire, il saura s'il arrive à résister à, à l'attaque de l'adversaire ou s'il doit encaisser des dégâts. Le combat est joué en un certain nombre de tours. On a un compteur de tours qui se trouve ici sur la gauche. Donc l'idée c'est soit d'éliminer tous ses adversaires, soit... Euh, à minima d'être le plus haut dans la piste de prestige à la fin, sachant que les bonus quand ils sont pris ou détruits réapparaissent aléatoirement sur la carte et qu'il y a encore de nombreuses choses dont je devrais vous parler et que, que j'étayerai bien sûr dans ma dans ma vidéo règle euh, concernant des pièges qu'on peut laisser, concernant à, à pas mal de stratégies qu'on peut, qu peut employer afin de mettre ses adversaires au tapis ou à minima de les mettre en difficulté. Alors ça paraît peut-être déjà un petit peu dense à certains il est vrai que j'ai tendance à aller souvent trop vite trop loin dans le détail. Euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le livre de règles que je ne montre pas parce que je crois que je n'ai pas encore le droit de le montrer il est divisé en segments. Chaque segment c'est une partie du jeu, une petite partie du jeu et donc au fil des parties vous allez de plus en plus loin dans les segments et donc vous enrichissez quelque part l'expérience. Euh, ce livret il est assez massif puisqu'il y a beaucoup beaucoup de modules que vous pouvez ajouter, enlever à loisir switcher etc euh, mais il est vraiment didactique et c'est finalement au fil de vos parties que vous en envie d'en faire plus, d'en découvrir plus, d'avoir plus de variables. Euh, le segment 1, par exemple, il apprend simplement... Euh, voilà, vous avez... Je vais vous le chercher. Vous avez... Un artefact euh, tout basique, vous avez euh, à gérer vos points d'action et puis c'est quasiment tout en fait. Vous vous déplacez, vous tirez, c'est la base. Ensuite on vous apprend euh, à bien administrer vos dés, on vous apprend comment fonctionnent les résistances et ça va comme ça de plus en plus loin jusqu'à ce que vous soyez prêt, que vous compreniez l'ensemble euh, de l'utilisation d'une machine sachant qu'encore vous n'êtes même pas, obli pas obligé d'utiliser toutes ces règles, tous ces modules et ensuite donc, vous êtes prêt à passer à la phase de construction, à la phase de compétition et c'est la phase que nous allons étudier maintenant. Nous voici maintenant dans la version complète d'artefacts, en tout cas euh, prototype complète, et là vous le voyez, il y a de quoi faire. Euh, je ne vais pas tout évoquer bien sûr, on est sur une, une vidéo teasing, je vais me restreindre à essayer de, de ne pas aller autant dans le détail que, que pour la, la, la phase de combat. Le mode tournoi repose autour d'un calendrier que vous allez moduler à votre guise hein, selon la, la partie que vous voulez faire. Et en ça il me fait beaucoup penser, à, pour ceux qui, qui connaîtraient, au, au dernier Fire Emblem sur Switch, un jeu vidéo donc. Euh, C'est-à-dire que vous allez avoir des, des semaines ou des mois qui vont passer, et euh, vous pourrez une fois plusieurs fois dans l'année comme vous le souhaitez euh, déterminer qu'il y aura un combat à ce moment là donc finalement vous pouvez faire une partie qui s'étalera sur un an dans le jeu avec par exemple un tournoi tous les deux ou trois mois et puis le reste du temps des phases euh, bah, de, de construction de, de où vous allez peaufiner votre artefact ou vous pouvez faire quelque chose de plus simple avec euh, plusieurs tours de préparation donc encore une fois dans cette phase -là de, de construction d'assemblage de, de, et puis un seul grand tournoi final c'est vraiment vous qui agencez votre partie comme vous le souhaitez à tel point qu'il y a alors Là, je n'ai pas la possibilité de tout vous montrer, mais en fait, il y a énormément, tout un tas d'artisans, d'artisans, de, de marchands, etc. Bah, marchands, ouais, le nom est là, euh, qui vont vous permettre, encore une fois, de, de fabriquer ou de, de customiser votre machine. Et vous allez en ajouter ou en enlever autant que vous voulez. En en gardant un minimum, bien sûr, puisqu'il faut quand même pouvoir euh, installer les, les éléments de base sur son artefact. Donc là, on est sur la phase un petit peu garagiste. Hein, et, euh, et là, on, a, bien sûr, on aura, dans la version euh, complète, un capot qui permet, si on le souhaite, de cacher aux autres joueurs euh, ce qu'on est en train d'installer. Et donc, de, de permettre un, un effet de surprise euh, au moment du, du combat ou des combats, hein, selon comment vous annoncez votre partie. Donc, tout ça peut rester caché. Et je trouve assez sympa, euh, même si évidemment les adversaires voient chez quel marchand vous allez et donc euh, peuvent deviner un petit peu ce qui se passe euh, sous le capot. Alors là je vais être rapide puisque chaque euh, tuile donc chaque module est littéralement un mini-jeu différent euh, qui va reposer sur euh, différentes mécaniques. Euh, de base, on aura un jet de dés qui va déterminer un alpha et un bêta. Et ces alphas et ces bêta vont euh, finalement être repris dans chacun des modules pour déterminer la manière dont vous allez pouvoir récupérer des, des éléments pour votre artefact, de la manière dont vous allez pouvoir les améliorer, etc. etc. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que cette partie-là, dans une, euh, un mode tournoi, dans la partie complète, dans la globalité du jeu, ça va être... Allez, si vous faites juste une construction et un combat ça va être les deux tiers du jeu j'ai envie de dire c'est à dire que vous allez euh, sur ce pendant plutôt Eurogame euh, jouer de votre influence jouer de vos choix d'artisans euh, pour avoir la meilleure machine possible et après cette phase vous jetterez donc la machine dans l'arène. Je recommanderais même si j'ai hâte de laisser de un petit peu plus en profondeur mais ce qui m'a l'air plus intéressant quand même c'est de faire en sorte sur ce calendrier qu'il y ait au moins deux rencontres voire trois c'est à dire que la course au prestige hein, qui, est, euh, qui déterminera tout simplement le, le, le vainqueur du tournoi Il ne se joue pas uniquement euh, sur un combat puisque sur un combat on peut littéralement prendre une raclée si on a mal ajusté sa machine ou si juste par manque de chance on se retrouve avec toutes les vulnérabilités possibles face à ce qu'a fait l'adversaire donc c'est plus intéressant de faire ça en deux, en trois combats, pouvoir s'ajuster au fil de l'année euh, réajuster ses priorités et puis déterminer le grand vainqueur après un certain nombre de rounds voilà je garde volontairement un suspense sur tout ça d'abord parce que je ne connais pas tous les modules hein, il, y a, il y aurait quand même une sacrée étude à faire et aussi parce que je veux que ça reste un aperçu, un overview et, euh, et ne pas vous noyer tout de suite euh, dans des détails et des technicités sachez donc que euh, toute cette richesse que vous voyez là et qui peut faire peur hein, quand, on, quand on ouvre la boîte on peut avoir un peu peur elle est ajustable, vous n'aurez pas tout d'un coup dans la figure vous allez découvrir au fil de petites parties qui vont s'allonger avec le temps comment tout ça fonctionne donc il ne faut surtout pas avoir peur d'autant que euh, comme beaucoup de jeux assez bien faits, il euh, y a pas mal d'iconographie qui renvoient à des, à des éléments et finalement une fois que vous connaissez les, les, les principes des règles vous y reviendrez assez peu parce que tout est sur le plateau finalement je finis avec quelques petites informations que je vous divulgue plus ou moins en, en exclusivité. D'abord, le fait qu'un mode solo sera prévu, euh, ce qui est assez intéressant, je pense, parce que ça va vous permettre, euh, vous qui apprendrez ensuite à, à votre groupe à jouer, euh, bah, de vous perfectionner, de pouvoir vraiment euh, pratiquer la chose avant de, avant de l'expliquer. C'est toujours plus facile d'expliquer de, quelque chose qu'on connaît, qu'on comprend. Euh, la deuxième chose, c'est mon vrai coup de cœur sur la DA, mais là je pense que je pense que c'est difficile de passer à côté, on est vraiment sur, même dans les termes, je sais, que, je sais déjà que j'ai un petit peu écorché certains termes, on est sur du steampunk du début à la fin, il euh, y a des, tout un, un lexique très spécifique que je maîtrise peut-être pas encore assez, donc euh, encore une fois que j'ai pu écorcher, mais là on est vraiment en plein dans le thème, de la machine, de son fonctionnement, de tout le lore autour, un petit peu le côté mystique qu'on va retrouver avec les géodes, etc. On est vraiment dans un univers à part, un univers qui est cohérent, qui est gigantesque. De toute façon, quand vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec ce jeu, c'est littéralement gigantesque. Et c'est, je l'aurais assez dit, mais je le redis en conclusion, Voilà, c'est quelque chose que vous modulez. Vous avez un grand livret qui vous apprend les choses au fur et à mesure. Une fois que vous avez... Toutes les, toutes les pièces du puzzle, vous mettez ce que vous voulez vous faites à la carte, uniquement du combat un petit peu de préparation avant, de la préparation avec 3 artisans de la préparation avec 5, 8, 10 euh, c'est vous qui voyez vous l'adaptez aussi au nombre de joueurs, je pense que c'est intéressant puisqu'il y a un, un côté aussi euh, blocage d'options blocage si vous prenez, euh, si vous choisissez certains artisans vous, le, vous empêchez les adversaires d'aller chez eux on a une notion du prix que j'ai euh, obtenu il n'y a pas longtemps on sera sur une core box autour de 110 euros avec un all-in qui tournera autour des 160. Il y aura un early bird, donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant d'aller cliquer sur le lien de la description pour, euh, pour être dans les, premiers, euh, dans les premiers arrivés quand la campagne commencera. Mais tout ça on va bien sûr en reparler puisque euh, très bientôt vous aurez droit euh, à la version prototype physique avec une explication des règles qui que je serai obligé de synthétiser, hein, je pourrais pas. Je pourrais jamais vous, vous faire les 50 pages de règles là en, en une vidéo. Mais quelque chose quand d'un petit peu plus creusé avec quelques exemples plus précis. Et ça vous devrait vous permettre de vous rendre compte si le jeu est fait pour vous ou pas, sachant que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas d'inquiétude dans l'état sur le fait que le jeu soit abordable. Il est, euh, il est touffu, mais ce côté progressif qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de, de et de règles de jeu, euh, fait qu'on est loin d'un jeu à la Black Angel où, une fois que, même une fois que vous avez compris intégrer les règles, vous êtes encore sur un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est très très complexe et qui est très calculatoire. Là, on est sur quelque chose qui. Euh, qui demande juste finalement l'effort d'entrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, tout est lié, les icônes sont souvent les mêmes, les mécaniques se retrouvent facilement, donc sans être familial, c'est quand même un jeu qui est accessible à la plupart des groupes de joueurs. Vous en savez maintenant autant que moi sur Artefact, un jeu que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, je l'ai juste découvert avec Franck Beauvais sur Tabletop Simulator. Je vais donc maintenant prendre le temps de déballer la boîte, de faire quelques parties, et puis de vous proposer dans quelques semaines une belle vidéo-règle avec des belles photos comme vous en avez l'habitude. D'ici là, un petit peu de patience, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.